Pour cette nouvelle année, pour, pour cette, cette nouvelle, nouvelle année. année. Pour cette nouvelle année, avec Ozon 2020. Avec avec Ozon Ozon 2020. 2020. Pour cette nouvelle année, avec Ozon 2020, je veux que le mouvement social contre la réforme des retraites aboutisse et que le projet de loi de retraite euh, par points soit supprimé. Je veux végétaliser et verdir la ville. Je veux pouvoir rouler en sécurité avec mon vélo, notamment à la porte de Paris. Avec Ozon, je veux une vitesse à 30 km h dans toute la ville pour un meilleur confort de vie pour les citoyennes et les citoyens. Je veux que toutes les femmes puissent se sentir en sécurité et se déplacer sereinement dans la ville. Je veux que chaque habitant et habitante de Grand Poitiers puisse avoir accès à une alimentation locale, mais aussi respectueuse des agriculteurs, de l'environnement, de la santé et du bien-être animal. Je veux une ville libérée de l'emprise publicitaire et des panneaux numériques. Je veux une égalité radicale et réelle entre les femmes et les hommes, et non pas des mesures de façade inutiles. Je ne veux plus un enfant ou un adulte à la rue. Je veux un toit pour chacun. Avec Ozon 2020, je veux que l'écologie ne passe pas après le social, ou le social après l'écologie. Transport gratuit pour toutes et tous, moins de voitures, plus de pouvoir d'achat. Je veux une économie au service des besoins. Je veux le grand retour des services publics. Stop aux cadeaux aux grandes entreprises. Je veux moins de sous-traitance et de contrats précaires dans les services de Grand Poitiers et de Poitiers. Je nous veux la volonté politique de transformer Grand Poitiers, la communauté urbaine, où sont prises pratiquement toutes les grandes décisions les plus importantes. En particulier faire en sorte que le rural puisse exister face à l'urbain, mais aussi faire en sorte que la communauté urbaine soit porteuse d'un projet politique et pas simplement qu'elle ne soit qu'une communauté d'intérêt. Je veux qu'aucune décision importante ne soit prise sans l'avis des habitants. Comme ça a pu être fait par exemple pour la vente du théâtre ou pour la mise en place de la vidéosurveillance en centre-ville et dans les quartiers. À l'école, je souhaite plus d'humains et moins d'écran. Je veux que les salles de spectacle des maisons de quartier soient mieux valorisées. Je veux que les pompiers soient désormais une priorité pour Poitiers. Comme tous mes camarades qui viennent de s'exprimer, je dis « je veux » car c'est une volonté que nous exprimons et non seulement des souhaits, la volonté d'OZON 2020 de répondre aux urgences sociales et climatiques.